Le christianisme pour débutants nous voici à la leçon numéro 7 de la série intitulée La vie chrétienne. Dans nos leçons jusqu'ici nous avons couvert certaines idées et enseignements de base du christianisme et je veux faire une révision finale avant de continuer. La première leçon traitait des raisons de croire en un Dieu Tout-Puissant, personnel et aimant. La deuxième leçon présentait la différence entre le christianisme et les autres religions du monde. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que le christianisme est si spécial La troisième leçon au sujet de la Bible. Nous avons considéré l'histoire et la compilation de la Bible ainsi que pourquoi les chrétiens croient que la Bible est inspirée, c'est-à-dire qu'elle est produite par Dieu et non par l'homme. La leçon numéro 4 était au sujet de Jésus-Christ, qui il est, ce que la Bible dit de lui, ce qu'il a fait, pourquoi il est important. La cinquième leçon de la série au sujet du salut. Nous avons examiné le sujet du salut et comment le concept et les promesses du salut chrétien sont différents des concepts et des promesses des autres religions et, je crois, supérieurs. La leçon numéro 6 dans cette série concernait l'Église et comment la Bible décrit le modèle ou le patron pour établir l'Église selon le Nouveau Testament dans chaque génération. Si nous suivons le patron de ce que l'Église est supposée être contenue dans la Bible, nous pouvons produire la même Église au 1er siècle, au 5e siècle, au 21e siècle, au 30e siècle. C'est toujours la même Église. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur le patron du Nouveau Testament. Donc dans notre dernière leçon aujourd'hui, je veux vous donner une description de ce que le style de vie chrétien était, espérons-le, dissiper certaines fausses images du christianisme de beaucoup de gens. Nous allons donc commencer par les fausses idées les fausses idées concernant le style de vie chrétien. Je suppose que les deux fausses idées les plus populaires quant au style de vie chrétien sont les suivantes, la première est qu'on ne peut jamais s'amuser. Pas de plaisir. Autrement dit, quand on devient chrétien, on doit abandonner la plupart des choses qu'on aimait faire avant de devenir chrétien. C'est une affirmation générale. L'idée est que le christianisme consiste à obéir des règles très strictes, alors il faut être prêt à tout lâcher vous savez, et à devenir chrétien. Et la deuxième fausse idée la plus populaire est que tout ce qu'on fait comme chrétien c'est d'aller à l'église. Beaucoup de gens refusent de devenir chrétiens parce qu'ils ont peur qu'il leur faudra être à l'église tout le temps et ils ne veulent pas aller à l'église tout le temps la fausse idée que le christianisme est surtout d'être présent au service d'adoration une ou deux fois, et même trois fois par semaine. Maintenant, il y a un germe de vérité à ces deux idées, mais en fin de compte, elles sont exprimées de telle manière qu'elles faussent le vrai style de vie de quelqu'un qui devient chrétien. Évidemment, tout bon mensonge contient un peu de vérité pour aider à avaler la pilule. Donc nous pouvons parler du vrai style de vie chrétien. Quand quelqu'un devient chrétien, il devrait s'attendre à un changement. Dans son style de vie, c'est ça l'idée. Quand vous devenez chrétien, vous devriez vous attendre à un changement dans votre style de vie. Le style de vie chrétien signifie que l'individu entre dans un nouveau cercle d'influence. C'est là le changement qui prend place. L'apôtre Paul l'explique dans l'Épître aux Colosiens 1.13, il dit, « Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres c'est là où nous étions avant d'être chrétiens. Nous étions dans l'obscurité, nous ne connaissions pas la vérité et nous a transféré au royaume de son Fils bien-aimé, où nous sommes quand nous devenons chrétiens. Il y a donc une transformation qui prend place. Et avec la transformation viennent d'autres changements. Vous quittez les choses de l'obscurité et vous vous attachez aux choses de la lumière. Évidemment un changement est inévitable. Il faut qu'il y ait un changement. Paul compare ici les idées, les philosophies, les motivations du monde matériel aux enseignements, aux révélations et au leadership du Christ dans le monde du royaume. Un royaume, dit-il, est obscurité et l'autre est lumière. Comme les chrétiens vivent désormais selon un ensemble de réalités et de valeurs différentes, un changement de pensée et de conduite s'impose. C'est inévitable. Si vous dites, je n'étais pas chrétien puis je suis devenu chrétien et rien n'a changé, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Numéro 2. Dans le style de vie chrétien, une personne est motivée par un nouvel esprit. Les chrétiens sont motivés par le Saint-Esprit de Dieu. Ils ne sont pas motivés par eux-mêmes. C'est une différence énorme. Notre société est remplie de motivations personnelles. Prenez-vous en main, vous savez, allez-y, vous êtes capable. tout ce que le cœur vous dit, vous pouvez le faire. Ne parlez pas de mourir, suivez votre cœur, et tout. Donc avant de devenir chrétien, la plupart des gens sont concentrés sur eux-mêmes, ou qu'est-ce qui est important pour moi? Notre société est remplie de toutes sortes de programmes et de livres, d'experts qui promettent de nous aider à nous trouver ou à nous améliorer. Le gouvernement, les vedettes, les scientifiques, les auteurs, toutes sortes d'experts veulent nous montrer comment être en meilleure santé, apparaître mieux à avoir une meilleure situation financière, à avoir plus de succès, comment être de meilleurs parents, de meilleurs athlètes, comment faire mieux que nos voisins, comment être meilleur pour l'environnement. Je me rappelle d'un commercial qu'ils ont montré en hiver, et j'en oublie le nom, des remèdes pour la grippe, et l'annonce montre une jeune femme. Elle se réveille et elle est malade, c'est bien clair, sa tête elle peut à peine parler, etc., et elle prend ses remèdes. Et le narrateur dit ne laissez rien vous décourager, ne laissez rien vous arrêter. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle revêt ses vêtements athlétiques et ses espadrilles et sort pour courir, et dehors il pleut, il fait froid, c'est humide. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire quand vous êtes malade. C'est la chose à faire si vous vous réveillez avec une fièvre et une infection des sinus, habillez-vous et allez courir dans la pluie et le froid. Mais ils vendent des remèdes et disent aux gens oui, vous êtes capable. Nous pouvons vous aider à être plus fort. L'accent est toujours sur la manière de maximiser nos vies ici-bas, comment ne pas même gaspiller un matin à cause de la maladie afin de pouvoir continuer votre routine d'entraînement. Comment vivons-nous les 70 ou 90 années que nous avons ici sur Terre en moyenne, comment pouvons-nous maximiser les 70 à 90 années que nous avons et en faire les meilleurs, Bien sûr, l'idée derrière toutes ces améliorations de nous-mêmes est que cette vie est tout ce qui existe alors il faut maximiser. C'est le point. S'il n'y a rien après la mort alors cette vie est tout ce que vous avez. Aussi bien ne pas la gaspiller parce que vous n'avez qu'un peu de temps les chrétiens, toutefois, ne sont pas motivés par leur propre vie, ils ne sont pas centrés sur eux-mêmes, ils ne sont pas centrés exclusivement sur ce monde. Bien sûr, nous devons nous concentrer sur ce monde. Je regarde tout le monde ici, nous avons des enfants, des petits-enfants, bien sûr que nous nous concentrons sur des choses importantes, qui appartiennent à ce monde, mais nous ne sommes pas concentrés uniquement sur ce monde. C'est la différence importante, Jésus a dit, si vous étiez du monde. Le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous est. Les chrétiens vivent dans ce monde matériel et sont soumis à tous les mêmes défis, possibilités et expériences communes à tout le monde excepté pour une chose. Pour les chrétiens, la motivation est spirituelle leurs buts sont spirituels, leurs valeurs sont bibliques. Un chrétien concentre sa vie, pardon, un chrétien se concentre sur la vie qui vient après cette vie et non pas seulement sur cette vie. L'objet d'adoration pour le chrétien n'est pas lui-même ni les choses importantes ici-bas, mais plutôt Jésus Christ, celui qui offre la vie éternelle, cette différence de perspective, cette différence dans les objectifs de la vie est ce qui crée le style de vie chrétien unique. Oui, je porte attention à ce qui se passe dans ma vie ici bas. Il le faut. Je dois travailler, je surveille ma santé, évidemment. Mais je ne suis pas concentré uniquement là-dessus, j'ai aussi un œil sur ce qui s'en vient. Alors c'est un style de vie qui n'est pas remarquable par un changement de vêtements, il n'y a pas d'uniforme particulier qui soit nécessaire pour être chrétien. Ce dont un chrétien se revêt est le Christ lui-même, Paul l'exprime ainsi dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3 il dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ alors le style de vie chrétien est le caractère du Christ qui se développe et se perfectionne dans le caractère du chrétien de jour en jour. Quel est mon travail? Eh bien, je suis un comptable, une infirmière, un enseignant. Je suis peu importe, un travailleur de construction, un représentant, c'est là mon travail, et je veux le faire de mon mieux et y réussir, je veux être bon à ce que je fais et travailler avec un profit, oui, mais mon travail n'est pas mon but. Mon but c'est le ciel. Mon objectif est de plaire au Seigneur. Mon système de valeur est ce que j'apprends des Écritures. Je suis reconnaissant pour mon travail et je veux trouver un emploi que j'aime et à quoi je suis bon. Et vous savez, que j'en ai le profit. Il n'y a rien de mal à cela, c'est bien mais les objectifs de ma vie ne sont pas centrés sur mon emploi. C'est d'une perspective chrétienne. Comme je l'ai dit, les chrétiens sont soumis à toutes les mêmes expériences que les non-chrétiens mais la différence oui. est que les chrétiens voient et réagissent à ces choses comme le Christ le ferait, et non pas simplement comme un être humain le ferait pour cette raison, tous les éléments de la vie sont vus à travers les yeux du Christ et non à travers les yeux des hommes. Prenons par exemple l'environnement. L'environnement. n'est pas là seulement pour être préservé. C'est la perspective du monde. C'est une perspective haute et noble l'environnement doit être préservé. Des gens ont donné leur vie pour sauver l'environnement. Mais pour un chrétien, le point de vue d'un chrétien, l'environnement est là pour être géré, l'environnement est là pour témoigner de la puissance créative de Dieu. Il y a une énorme différence entre les points de vue. L'argent et le pouvoir ne sont pas là pour être accumulés ou pour contenter tous les intérêts et désirs personnels mais plutôt pour bénéficier ceux qui sont dans le besoin. Les conflits ne sont pas résolus par la force mais par la prière et le pardon. Le stress et l'inquiétude sont remplacés par l'intérêt, le service attentif et la prière. Vous voyez la différence? La pauvreté et la maladie ne sont plus qu'une malédiction à éviter mais une occasion de service et de générosité. Les tests et les obstacles ne sont pas simplement quelque chose à surmonter mais une manière dont Dieu teste notre foi et crée en nous la patience et l'espérance. L'échec et le péché ne sont pas cause de critique et de honte, mais une occasion de connaître l'amour de Dieu et son pardon. Finalement, la mort ne doit pas être crainte et évitée à tout prix, mais pour le chrétien la mort est anticipée avec le courage et la confiance de quelqu'un qui continuera à vivre après leur mort, quelqu'un demandera quelle est la différence entre le chrétien et le non-chrétien. Eh bien c'est la manière dont ils voient les choses, la manière dont ils approchent les problèmes. Alors ce sont là quelques-unes des attitudes dont les chrétiens font l'expérience. Rappelez-vous que nous parlons du style de vie chrétien. Comment est-il différent? Eh bien une des manières dont il est différent, est que nous voyons les choses différemment des autres personnes. Nous voyons l'environnement différemment, nous voyons la politique différemment, nous voyons les choses différemment. Alors ces attitudes, ces buts, cette motivation créent un style de vie quotidien qui est très différent de celui de ceux qui n'ont pas cru ni dédié leur vie au Christ. Il peut être impossible de détecter qui est chrétien simplement par son apparence extérieure, étant donné qu'il n'y a pas de code vestimentaire ni de marque particulière les femmes ne sont pas forcées de porter quoi que ce soit pour couvrir leur visage ou leur tête et les hommes n'ont pas à porter, vous savez, certains jours un chapeau ou un turban ou aucune autre sorte de vêtement pour identifier leur religiosité. Rien de la sorte. Pour cette raison seule, je serai un chrétien. Juste pour cette raison. Ne pas avoir à porter un uniforme pour identifier ma religion. Y a-t-il quelque religion où aucun uniforme n'est requis, et ils disent, le christianisme, ok, je choisis d'être chrétien, évidemment vous savez que je fais des farces à ce sujet. Mais nous ne sommes pas identifiés par l'apparence extérieure. Vous pouvez toutefois découvrir qui sont les chrétiens par la manière dont ils vivent et comment ils traitent les autres et font face à la vie ici sur Terre. Donc quand vous observez ou vivez le style de vie chrétien vous verrez le Christ lui-même vivre et agir dans la vie de quelqu'un parce que la façon dont un chrétien voit l'environnement ou la manière dont un chrétien voit un obstacle est en fait la manière dont le Christ voit l'environnement, la manière dont le Christ voit un obstacle ou la manière dont le Christ voit un échec et ainsi de suite. Revisons un peu si vous voulez. J'ai dit qu'il y a un changement dans le style de vie quand quelqu'un devient chrétien parce que premièrement, il entre un nouveau cercle d'influence. Le chrétien n'est pas motivé par lui-même mais plutôt par l'Esprit de Dieu. C'est là une grande différence. Deuxièmement, un chrétien a une motivation nouvelle et différente. Ceux qui ne sont pas chrétiens sont motivés par l'argent, ou ils sont motivés par leur propre intérêt, ils sont même motivés par l'altruisme. Les chrétiens sont motivés par l'Esprit de Dieu. Une troisième raison pour le changement, la vie des chrétiens a une nouvelle direction. Nous entrons dans un cercle d'influence différent quand nous devenons chrétiens. Nous sommes motivés par quelque chose de différent quand nous devenons chrétiens. Et nos vies prennent maintenant une nouvelle direction. L'activité principale de la plupart des gens dans le monde sans le Christ est la consommation. C'est l'activité principale, la consommation. Nous consommons de la nourriture, des loisirs, nous consommons de l'argent, du pouvoir, de l'information. Sans le Christ, nous désirons être servis, nous désirons être louangés, être soignés quand nous sommes malades, être honorés quand nous accomplissons quelque chose de bien. C'est juste la vie sans le Christ. Nous consommons. Le style de vie chrétien exige toutefois exactement l'opposé pour le disciple de Jésus. Pour celui qui suit Jésus, le but est de se vider, de se vider de lui-même. Le but pour les gens qui n'ont pas reçu le Christ est de se remplir, d'accumuler autant qu'il est possible de le faire en ce monde. Paul explique cette idée ici en Romains 12.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 Tout comme le Christ nous a servi, même au point d'offrir sa vie en paiement pour nos péchés, Paul dit que nos propres vies devraient être utilisées. Offertes en service aux autres au nom du Christ. Les deux fausses idées principales au sujet du style de vie chrétien, que j'ai mentionné au début, que ce ne sont que des règles qui enlèvent toute joie de la vie et en enlèvent le plaisir et l'autre fausse idée que le christianisme est principalement d'aller à l'église. Ces deux idées sont clarifiées par ce passage. La vraie joie vient de connaître Dieu et de faire sa volonté. Et connaître sa volonté, selon Paul, est bon et plaisant et parfait pour nous. Il explique que d'atteindre ce but requiert que les chrétiens ne copient pas les pratiques pécheresses du monde qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu et de son dessein pour nos vies. Dieu veut que nous ayons de la joie. Il veut que nous ayons du véritable plaisir et de la bonté dans notre vie. Et toutes ces choses viennent en lui obéissant et non pas en lui désobéissant. Donc quand un chrétien évite la conduite immorale de toutes sortes, quand un chrétien fait un effort pour être juste, pour pardonner, pour être généreux, il essaie de faire la volonté de Dieu. Et il connaît ainsi la joie qui vient de faire la volonté de Dieu. Je n'ai jamais vu beaucoup de bonheur résulter de l'adultère. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut donner un témoignage que dans leur vie ou dans la vie de quelqu'un qu'ils connaissent, quelqu'un qui a commis l'adultère en a reçu beaucoup de joie? Dans mes 40 années de ministère et de kunselin à des couples mariés qui en ont malheureusement fait l'expérience. Je n'ai jamais vu beaucoup de joie en résulté. Y a-t-il quelqu'un qui a vu beaucoup de joie en résultat à la violence ou à la malhonnêteté, du bonheur en résultat de l'égoïsme de deux personnes égoïstes mariées ensemble? Ces gens ont-ils beaucoup de joie dans leur mariage, que dire de l'orgueil? Est-ce que l'orgueil crée le bonheur? Bien sûr que non. Le christianisme ne défend rien qui augmente notre paix et notre joie et épanouissement dans la vie. Il ne nous prive de rien qui nous donnera ces choses. Ce que Dieu défend aux chrétiens, ce sont les actions et les attitudes qui gâcheront ce qui est bon et parfait dans cette vie. C'est cela qu'il défend. Donc le style de vie chrétien reflète la manière selon laquelle Dieu dirige nos vies à travers les enseignements de Jésus pour notre bonheur ultime et notre bien éternel comprenez-vous ce que je dis? La fausse idée est que, vous savez, les chrétiens n'ont pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir dans la vie chrétienne, et ce que je dis est, vraiment? Le fait de désobéir à Dieu n'apporte jamais de bonheur, cela donne de l'excitation. Cela donne de l'excitation. La Bible dit que le plaisir du péché ne dure qu'une saison, la Bible ne nie pas qu'il y a un degré de plaisir ou d'excitement attaché au péché, à la désobéissance, à la rébellion. Retournons au jardin avec Ève. Elle a regardé le fruit, et a réalisé qu'il semblait très bon. C'est beau, agréable à regarder, et puis il a dit qu'il ouvrait l'intelligence. Je serai comme Dieu. La promesse était tentante, excitante. Et puis bien sûr nous savons ce qui est arrivé. C'est la même chose pour nous. Essayez de vous rappeler que Dieu ne nous défend jamais quelque chose qui nous donnera la joie, la paix et le bonheur légitime. Il nous défend, il nous avertit d'éviter ces choses qui en fin de compte nous blesseront. Et enfin, l'autre idée que tout ce que les chrétiens font c'est d'aller à l'église Paul explique que la forme d'adoration la plus véritable est le style de vie chrétien. Que les chrétiens s'offrent eux-mêmes à Dieu en service, que les chrétiens se purifient eux-mêmes du péché et du monde. C'est la forme d'adoration la plus pure et celle qui plaît à Dieu. Cela ne signifie pas que l'adoration publique n'est pas importante. Elle est importante. Mais l'adoration publique est un temps où les chrétiens se réunissent pour faire certaines choses pour louanger et adorer Dieu publiquement, pour recevoir instruction et encouragement de leurs leaders pour supporter financièrement le travail de l'évangile et rendre un témoignage public de leur foi en Jésus en partageant la communion mais toutes ces actions publiques sont basées sur le fait que chaque chrétien dans l'église a un style de vie chrétien pendant la semaine. Autrement c'est de l'hypocrisie pure et simple. Le christianisme consiste à suivre Jésus tous les jours. Cet exercice est la source de notre force et nous donne toutes les récompenses, la joie et la paix et la vie éternelle. Je dis aux gens, si vous ne tirez pas grand chose de l'adoration, de l'assemblée publique, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment d'adoration privée dans votre vie. Et par adoration privée je ne veux pas dire s'asseoir à chaque jour et lire sa Bible pendant 20 minutes, bien que ce soit une bonne chose, mais ce n'est pas ce dont je parle. Adoration privée dont je parle c'est Romains 12. À chaque jour j'offre ma vie à Dieu comme un sacrifice vivant. À chaque jour, je trouve des moyens d'être obéissant. À chaque jour, je trouve des manières d'apprécier ce qu'il a fait et l'en glorifie dans mon cœur, dans mes louanges. À chaque jour. Alors aller à l'église, comme je le disais, c'est quand on se rassemble pour partager la joie et la force, la compréhension des choses dont nous avons fait l'expérience pendant la semaine. Si quelqu'un ne vit pas le style de vie chrétien pendant la semaine, aller à l'église, peu importe combien de fois par semaine, ne fera pas grand chose de bon pour lui ou pour elle. Mais pour celui qui suit véritablement le Seigneur. Les services religieux sont une grande joie et une grande bénédiction. Ils ne sont pas un fardeau. Évidemment, je suis un ministre alors il faut que je sois ici. On me paye pour aller à l'église. Les gens disent, oui, tu es payé pour aller à l'église, si on me payait pour aller à l'église, j'y serais toujours moi aussi, mais j'aime l'adoration publique. J'aime être avec l'église, c'est merveilleux. Mes amis, mes mentors, ma famille font tout partie de l'église. C'est quelque chose de merveilleux, excellent. J'espère que cette leçon vous a donné des aperçus du style de vie chrétien et vous aidera dans votre marche quotidienne avec le Seigneur, que vous ne fassiez que commencer ou que vous ayez été avec lui depuis des années. Voilà, c'est la dernière leçon de cette série Le Christianisme pour débutants. Je veux remercier tous ceux qui ont participé, ceux qui écoutent en ligne, je l'apprécie. Si vous désirez d'autres études bibliques je vous rappelle d'aller à bibletalk.tv, notre site web, et sur ce site vous trouverez des sermons, d'autres séries, des dévotions, des livres, des articles, toutes sortes de ressources qui sont gratuites pour vous aider à grandir dans la foi et aussi à la partager avec d'autres. Alors voilà, c'est la leçon. Merci pour votre attention.